Rémi Petitfar, formateur plaquiste à Guadeloupe Formation. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter euh, la section plaquiste. Alors, le métier de plaquiste consiste simplement à, à réaliser des cloisons de distribution, des cloisons de séparation, séparation d'appartements alternés ou des séparations d'appartements doubles. Différentes techniques qui permettent d'isoler le bruit pour que les habitants ne soient pas dérangés. Ils sont aussi capables de réaliser des plafonds décoratifs, des plafonds 60 par 60 ou des plafonds en plaques de plâtre. Moi, c'est Wayne, je suis à Guadeloupe Formation pour suivre une formation de plaquiste. Avant, j'étais charpentier, couvreur, peintre. Donc, je suis venu à Guadeloupe Formation pour apprendre ce métier-là. C'est un métier en aménagement intérieur. C'est un métier où on bouge beaucoup, où on n'est jamais sur place. Surtout, c'est un métier qui, qui est un peu touche à tout, que ce soit meubles, placos, porte. On fait de tout en placo. c'est un métier qui est assez vaste et c'est un métier qui peut nous emmener autre part aussi. On peut voyager, aller travailler dans d'autres pays, puisque c'est un métier qui est très demandé. C'est un métier aujourd'hui qui occupe une grande partie du marché et qui a un manque de spécialistes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons jugé important à Guadeloupe Formation de former des ouvriers qualifiés.